Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Psaume 93, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 93, 93. L'éternel règne, il est revêtu de majesté. L'éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes rétentissantes. Plus que la voix des grandes, des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Comment te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Te dire ce que je ressens, tes bienfaits sans trop grands, tu frondes de mon âme pour des larmes qui traduisent mes Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une my friend. the yeah. Soit célébré notre Père, qu'il soit vraiment élevé comme il est encore aujourd'hui, mon mon Père. Oh, que tu sois exalté, mon me misant de tout notre cœur. Tu es réellement Dieu. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous te disons vraiment merci. Gloire à ton nom, mon bénémoine Seigneur. Gloire à ce nom merveilleux, mon bénémoine Père Bisson. Nous a réellement racheté, mon sauveur. Et nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser combien ton amour est tellement si grand. Tellement tellement si merveilleux, Seigneur. Nous avons visité encore un peuple tel que nous sommes encore aujourd'hui, mon mes Père. Béni sois-tu encore pour le pardon de nos péchés, mon bénémoine Père Bisson. La grâce de voir réellement ta main puissante et encore Père Dieu. En ce temps où nous vivons, mon bénémoine Père, oh Dieu, pour nous éclairer, nous conduire encore davantage, mon roi. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'homme, Père Mais ton amour est tellement si grand, mon cœur Saint Nous te disons en merci encore pour cette soirée pour ce moment béni Père oh Dieu. Oh Dieu, ce sont les mots qui nous manquent. Mon béni de me pour vraiment exprimer ce qui est vraiment approprié à ta hauteur, mon béni de me parce que tu es réellement digne de louange, mon béni de me Oh Dieu, que ton nom soit vraiment élevé, mon béni de me Père Dieu. Oh béni sois-tu notre Père, notre roi pour ta grandeur encore, mon béni Seigneur. Tu es vraiment élevé. Tu es vraiment les dieux très haut. Tu es vraiment majestueux, Seigneur. Vie éternellement, mon roi. Sois béni pour ce que toi tu es, Seigneur. Nous sommes confiants parce que nous savons que tu es vivant. Nous sommes rassurés parce que tu es présent. Sois exalté encore aujourd'hui, mon béni, mes pères, oh Dieu, pour ta présence glorieuse, mon roi, qui fortifie encore nos cœurs et nos âmes, mon béni, mes pères, sangs, oh Dieu. Il nous donne encore la force, encore la marche, mon roi. Tu es béni et que sois béni encore éternellement, Seigneur. Merci pour ton peuple encore ce soir, rassemblé en cet endroit, Père au oh Dieu, et différents endroits, mon béni, mes pères, au oh Dieu, pour, au oh Dieu, te louer, te glorifier pour aussi avoir la communion avec toi autour de la à toi, mon mes Père Saint-Dieu. Nous attendons les tapas véritablement des grandes choses dans ce temps où nous sommes, mon béni, mon Père, parce que tu es vraiment l'auteur de tout ce qui est bon et merveilleux, Père. Merci encore pour ta présence glorieuse, merci pour ta compassion à, à notre endroit, pour chaque antique qui a été chantée, pour chaque chant, mon Père Père Saint-Dieu, pour tous les témoignages, bien avant aussi, -père aussi pour les qui pour les prières, pour l'adoration, mon béni, mon Père Ce que tu es pour nous, Père en a plus de valeur que ce que nous sommes. Sois béni encore cette soirée, car nous t'avons ainsi prier au nom de Jésus-Christ. De Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ici. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de ce que nous avons ce privilège de pouvoir nous retrouver dans sa maison pour pouvoir aussi louer le Seigneur avec nos frères, avec nos sœurs. C'est à cela que le Seigneur, notre Dieu, nous, nous prépare effectivement pour que nous puissions lui être agréable dans notre façon de pouvoir considérer les choses, regarder comme lui, il veut que nous puissions regarder et agir effectivement, parce que lui, il agit. Nous ne pouvons pas agir quand nous le voulons ou quand nous pensons que c'est comme cela que nous devons faire, mais nous ne pouvons qu'agir quand il s'agit du moment où Dieu veut que nous puissions agir. Nous remercions notre Dieu pour... Et sa fidélité et aussi le privilège et la grâce qu'il nous a accordé de pouvoir avoir quelque chose qui lui plaît, c'est de pouvoir vraiment avoir la foi dans sa parole. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il nous est donc nécessaire de pouvoir entretenir cette foi que Dieu nous a donnée, transmise une fois donc pour toutes au sein. Et cette foi, elle vient de ce que nous, nous entendons, donc la parole de Dieu. Nous supplions pour qu'elle puisse nous aider encore davantage, en fait que la foi puisse grandir de plus en plus, pour que Dieu puisse davantage agir encore dans chacun de nous, parce que, il, il faut que tout recev nous recevons tout de la part du Seigneur par la foi. Parce que nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, est, est capable et que rien ne lui est absolument impossible. Et lorsqu'il dit la chose doit arriver et quand lui il ordonne, elle doit donc exister. Nous avons foi en lui que certainement s'il a fait une promesse, il est tout à fait capable de pouvoir l'accomplir. Et il nous a témoigné dans les scènes écritures que jamais il n'a manqué ni failli à ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, ni aussi promettre. C'est pour ça que nous nous réjouissons de ce privilège qu'il nous accorde de pouvoir savoir que nous sommes, il nous appelle, nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Et il dit aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix, n'endoucissez pas vos cœurs. Nous ne sommes pas de ceux-là qui doutent, qui se retirent, mais de ceux-là qui ont la foi pour avancer avec leur Dieu, parce que nous savons certainement en qui nous avons cru. Nous ne sommes pas de ceux-là qui tâtonnent effectivement pour dire on veut essayer de pouvoir savoir quoi effectivement, mais nous sommes de ceux-là qui avons la certitude et l'assurance en qui nous avons donc cru. Et c'est pour ça que nous avançons avec foi et, et vraiment euh, conviction ferme dans ce que c'est Dieu, notre Sauveur, a eu à pouvoir déclarer à notre endroit pour le temps aussi dans lequel nous vivons. Oh, nous sommes heureux parce que nous avons aussi également notre aujourd'hui. Nous le remercions parce que nous sommes de ceux-là auxquels Dieu a accordé la grâce de pouvoir faire effectivement l'histoire de l'Odyssée. Alors, oh, quand on comptera l'Odyssée, on nous comptera aussi. Comme ceux qui ont fait l'histoire avant nous, nous sommes aussi de ceux-là dans les livres. Il est aussi question de nous. Nous sommes heureux parce que nous vivons et nous vivrons des moments tout à fait Particulier. Oh, gloire au Seigneur, notre Dieu. Nous réalisons combien, c'est vrai, comme ils pouvaient désirer, tous les saints et les prophètes auraient désiré vivre dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Oh, qu'il soit donc béni, notre Dieu, d'avoir pu... C'est pour ça qu'il disait à, à ses disciples, effectivement, quand, quand ils lui ont posé la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole et puis il leur dit, « À vous, il vous a été donné. » Et puis plus loin, il leur dit, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez. Et vos oreilles parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Car les saints et les prophètes ont désiré voir, ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez et n'ont pas eu cette possibilité. Mais à vous, ils étaient de cela quand on regardait des hommes sans instruction. Quand on les considère, mais ceci, mais ils n'ont rien du tout, effectivement. Mais ce sont ceux-là que Dieu a choisi. Il a choisi des choses viles, de rien du tout dans ce monde pour confondre les choses que les hommes prennent pour sages, effectivement, et qui sont plus importantes pour C'est pour ça que lorsque les gens nous voient, nous retrouver, nous rassembler dans des endroits pareils, ils disent, mais en fait, mais qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas dedans De pouvoir être dans un endroit comme ça, nous, nous savons ce que nous pouvons dire, comme Philippe a dit, nous avons trouvé. C'est lui de qui Moïse et les prophètes ont donc parlé. Il s'agit de Jésus. Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait. Oh, qu'il vous bénisse richement. Nous le remercions pour sa visitation. Combien c'est comme cette fraîche rosée qui descend, qui nous met dans cette atmosphère où nous, nous réalisons que sans lui, rien n'est bon, effectivement. Et nous réalisons qu'avec lui, notre intérieur est consolé. D'où viendrait donc la tristesse Elle n'a pas donc de place effectivement parmi nous. Nous comprenons que notre Dieu, il, il, il est tellement merveilleux et important pour nous. Vous savez, nous allons lire dans les Saintes Écritures. Je parlais avec, je ne sais pas si avec qui je parle, de vous, mais avec... Donc notre somme, Marie, je ne sais plus si c'était elle ou bien avec notre frère. Je disais une chose, il dit, c'est quand même extraordinaire de voir comment Dieu peut arriver à pouvoir faire avec un, un homme ou une femme qu'il tient et qu'il prend effectivement dans, dans sa main et, et l'amener à une dimension telle que lorsque cette personne arrive à pouvoir regarder les choses, c'est quand même fort extraordinaire. Et la personne ne regarde plus les choses de la même manière que tous les autres regardent. Parce que ça, vous l'entendez, mais si vous pouviez l'expérimenter. Parce que la façon de pouvoir regarder les choses ou de penser aux choses change complètement. Je, je disais, je ne sais pas si c'était ou je disais... Il y, a quelque chose, ah donc un autre, il y a quelque chose qui s'est passé que moi j'ai eu à pouvoir avoir une expérience comme ça avec Dieu. Le Seigneur m'avait repris. Et, et ça, ça date de tellement si longtemps, je crois je que n'avais Qu'est-ce que du Seigneur a eu à pouvoir me dire dans Il me dit, mais que nul en son cœur ne pense du mal contre son prochain. Mais en fait, un être humain normal ne peut pas s'empêcher de penser du mal. Parce que toutes les pensées de l'homme sont toujours tournées vers le mal. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. On est toujours, quand on te regarde quelqu'un, il pense ici de moi. C'est en fait que l'esprit de l'homme est sous l'influence de l'esprit du malin. C'est ça, en fait. Donc l'homme ne peut pas s'empêcher de penser au mal parce qu'il est tout entier dans le mal, conçu dans l'iniquité. C'est cela en fait. Mais que Dieu nous dise qu'effectivement, que, que nul en son cœur, en plus ce cœur en question que vous connaissez, non, ne pense du mal contre son prochain. Ça, ça a été l'explosion, oui. Un travail dans lequel Dieu pouvait faire. Vous savez, quand Dieu dit cela, il accomplit en fait aussi. Que vous arrivez en tant qu'un être humain, vous regardez quelqu'un, peu importe les gestes qu'il peut poser devant vous, et vous ne pensez même pas mal. Il faut qu'il y ait quelque chose de divin. Dieu. Frères et sœurs, s'il vous plaît, cela que nous réalisons, qu'en fait, mon Dieu, il y a un changement dans un homme. Parce qu'un homme naturellement normal ne peut pas être comme ça. Parce que si vous pensez toujours du mal de la personne qui est en face de vous, toujours concevoir ce que quelque part, il n'y a pas eu de conversion. Parce que l'Esprit du Seigneur ne peut pas concevoir le mal. C'est là qu'on devient esclave du Seigneur lui-même. Comme Paul le disait, prisonnier de Christ. Cet homme avait raison de pouvoir dire que j'étais durement mon corps afin qu'il soit assujetti. Il savait le bonheur qu'on qu ressent quand on est prisonnier de Christ. Mon frère et ma soeur, c'est la vérité. C'est un bonheur extraordinaire de ne pas penser du mal de quelqu'un. Votre cœur est libre, votre, main, votre âme est libre. Peu importe la personne ce qu'elle doit faire. Ah, j'aime Jésus. Il est vraiment bon. Il est venu pour libérer les captifs. Donc, je regarde pas ce qu'il peut penser de moi. Moi, je m'occupe pas jusqu'à ce que lui-même, s'il me dit que c'est... c'est comme je dis, c'est je pas, mais je pensé toujours, je parle avec les frères, je pense, oh, je sais plus très bien. J'ai dit, on parle du péché. Mais en fait, il y en a des gens qui voient le péché partout et dans tout. Pour dire au frère bon, ce soir nous allons lire dans les livres des Corinthiens, je ne vais pas rentrer dans Romain, mais c'est absolument nécessaire que vous compreniez qu'en fait que vous ne pouvez pas, vous ne, et nous ne pouvons pas prendre la place des dieux. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire, mon frère et ma soeur, en fait j'aime Dieu, hein? il est tellement si bon, il est glorieux. Frère pour que moi je sache que ceci est un péché, ça ne vient pas de mon grand père ni de ma grand-mère, ni de moi-même. C'est Dieu qui me dit Amen. que ceci pour moi est un péché. Amen. Mais si pour Dieu ce n'est pas un péché, comment moi je peux en faire un péché <rire> Est-ce que vous comprenez Si dans les jardins d'Éden, Dieu n'avait pas dit à Adam que le jour où tu mangeras ceci, tu en mourras, il pouvait manger ta rabe il ne pas mourir. Ce n'est pas un problème mais c'est Dieu qui détermine. Amen. Ce n'est pas les prédicateurs, ce n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, on déclare des péchés par frère, on n'est pas le fabricant de péchés. Amen. Et puis d'ailleurs, et puis d'ailleurs, le Seigneur est venu pour abolir le péché. Ah, Est-ce que vous comprenez Amen. <rire> Ça ne veut pas dire que nous allons plonger les péchés, vous comprenez Non, nous devons comprendre, frère, nous avons la victoire. C'est comme si on n'a jamais été libéré du péché. On voit péché à gauche, péché à droite, péché. À... Je ne suis pas venu pour pécher. Péché à droite à gauche, parce que les gens vont se poser la question. Mon frère et ma soeur, le diable est celui qui tient les péchés, en fait, pas celui qui, qui veut se secouer comme ça, t'es plonger à gauche. Mais le Seigneur est venu pour te libérer du péché, te mettre effectivement.. À l'extérieur pour que tu vives effectivement dans la sainteté, dans la sanctification. La sanctification est venue par le Seigneur Jésus Christ et la vérité aussi. Vous connaissez cela, non Sanctifier par ta vérité, ta parole est... Le Seigneur ne vient pas pour nous dans les péchés, non Il vient nous faire sortir dans les péchés. C'est pour ça que nous devons... Il faut que nous comprenions réellement... Qui est ce Dieu et sa façon de pouvoir faire Vous vous me regardez, même ceux qui écoutent, mais les frères, est un peu de pouvoir nous amener un peu dans la divagation. Mais je vais me poser la question. Mais quand Pierre était là sur le toit, quand Pierre était sur le toit, vous qui êtes des docteurs des quoi. quand Pierre était sur le toit, cette pierre ici, il, il, il savait depuis sa naissance que toucher à ceci, c'était souillé. Manger à ça, c'était vraiment souillé. C'était des choses qu'on ne pouvait même pas toucher, Interdit par le Saint-Écriture. Et puis, il voit la nappe qui descend. Avec tous les interdits, là. Est-ce que vous comprenez Ce n'était pas un prédicateur. C'était Dieu lui-même qui fait descendre la nappe, effectivement. Et l'homme a entendu la voix. C'était la voix du Seigneur. Il dit, Pierre, Seigneur, il dit, lève-toi. Que je fasse quoi Je me suis dit, mais tue ceci et mange. <rire> L'homme dit, Seigneur, depuis que je suis né, je sais que ça c'était c'est un péché, péché contre toi, prendre ça même toucher. Et aujourd'hui, tu me dis, lever et pouvoir manger. Et puis il dit, mais Seigneur dit, mais Ce que moi ici, j'ai déclaré comme pur. Alléluia! Alléluia. Alléluia. Qui peut déclarer ça comme un péché, monsieur? Oh il dit, quand j'ai dit que c'est pur, Alléluia. alors ça devient pur. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est pour que nous comprenions la dimension dans laquelle le Seigneur est en train de pouvoir nous amener pour qu'il est venu pour libérer les captifs. Afin que celui qui est de Dieu sache effectivement qui il est et ce que c'est Dieu fait avec lui. effectivement. savez, nous ne pouvons pas être dans la maison. C'est vrai qu'il faut d'abord avoir cette communion avec le Seigneur dans sa façon Faire les choses pour que nous le connaissions de là. La... J'aime beaucoup ce Seigneur, vous savez, comme nous voyons dans, dans les Saintes les Écritures, effectivement. C'est quand même extraordinaire. Quand le Seigneur était là, et puis bon, euh, euh, ses serviteurs mangeaient les épis sans être lavés. Vous connaissez les traditions parce que les pharisiens, les comme les bramamistes aiment bien renforcer les choses. Oui, bien sûr. Oh, c'est ce que nous avons toujours eu à pouvoir comprendre. Quand vous regardez les bonharmistes, regardez les pharisiens, les saducéens. Ce sont les mêmes esprits. Qui, qui durcit toujours. Moïse n'a pas dit ça, mais ils ont allé au sur, plus, plus, En fait, ils en font encore plus avantage. Ils ajoutent encore davantage. Et le peuple croit qu'il est libre, en fait, qu'il est esclave. C'est l'esclavage dans lequel nous nous trouvons. Mais le Seigneur est mort pour que moi je sois libre. C'est pour ça que quand les prédicateurs. Regardez Paul, il dit Mais cet homme ici, c'est pour ça qu'on lui jetait même des pierres. Il dit Mais nous ne sommes plus sous la loi. Il dit Mais ce n'est pas possible. Comment tu peux dire ça dit, mais Non, nous ne sommes plus là, sous la loi nous sommes sous la grâce. C'est sûr et certain. Mais alors cet homme ici, il nous détache de Moïse pour nous mettre aussi à l'extérieur un peu en l'air comme ça. Mais non, mon frère et ma soeur, la loi a régné jusqu'à ce que là, les prophètes et les saints qui sont venus, mais quand Christ notre Seigneur est entré en scène, tout est terminé. C'est pour ça qu'on dit que la loi, c'est aussi la force du péché, donc. Mais ce n'est pas la loi que je connais que c'est un péché. Ben, c'est écrit ainsi dans Romain. Il ne faut pas me regarder comme ça, comme si.. C'est écrit dans Romain. Si vous lisez Romain, dites, mais ce n'est pas possible. C'est dans Romain. C'est écrit dans Romain. Et, et puis la Bible nous dit que la loi n'était pas une finalité. C'était un pédagogue donc, qui vous maintient. Hein? Jusqu'à ce que le parfait vienne. C'était pour, pour nous. Et les gens n'ont pas oh okay, que Dieu soit béni. Vous savez, c'est cela en fait effectivement que les gens ont voulu rester dans le système. Alors que Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait un système. Dieu a toujours appelé son peuple à marcher avec lui. Il s'agit de marcher, pas de s'arrêter. Mais que nous devons marcher, avancer avec le Seigneur. Et c'est cela. Donc la loi nous a mené à quelque chose. C'est pour ça que tous les saints véritables, effectivement, les prophètes qui ont vécu, ils savaient, il y avait quelque chose qui faisaient, faisait comprendre, effectivement, que c'est n'est que temporaire. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Parce que le parfait doit venir c'est sûr et certain, c'est pour ça qu'on dit qu'avec tout ce que la loi nous a à pouvoir faire, ça ne pouvait jamais nous amener à la perfection, impossible mais, mais, mais, mais quand Christ entra dans le monde mm -hmm. vous savez c est, c est, c est, ce sont des choses qui sont importantes pour nous parce que vous savez que ce qui a fait que nous puissions être dans cette condition, c'est à cause du péché. Le péché nous a séparés de Dieu. Le péché est la force de Satan. Mais maintenant, vous devez savoir aussi ce qui s'est passé à cause du péché. Est-ce que vous comprenez bah, je, veux dire, je veux dire, mais je veux est-ce que vous comprenez parce que vous savez que ce que l'apôtre Paul a dit dans les 1 Corinthiens chapitre 15. Vous connaissez cela, non Je vous rappelle, frère, verset 1. Que l'évangile, nous pouvons les lire, non 1 Corinthiens chapitre 15, et puis nous pouvons lire là. 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà, il dit ici, verset 1. Il dit. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé, vous entendez cela oui. Que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes donc sauvé, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai donc enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Est-ce que vous suivez alors, on se, on se pose la question, il a reçu ça de qui Est-ce que vous comprenez ça Parce que Il avait une telle assurance, Il a reçu ça de qui Il nous l'a déjà dit, non Corinthiens chapitre 11, il nous l'a dit, hein, à sa façon de pouvoir nous faire comprendre, 11 verset 23, il nous dit, vous y êtes Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc c'est bien du Seigneur que je reçu ce que je vous ai enseigné. Donc la révélation que je l'ai reçue du Seigneur. Parce que je n'ai pas consulté ni la chair ni les sang. Mais c'est le Seigneur lui-même qu'il m'a enseigné, qu'il m'a instruit, effectivement, comme il avait fait avec ses disciples. Donc je vous ai enseigné, non pas comme ma pensée l'a dit. Regardez bien, nous retournons au chapitre 15, effectivement. Il dit, je vous ai donc enseigné avant tout. Comme, verset 3, comme je l'avais donc reçu, vous suivez Que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures. Donc s'il est venu sur la terre, c'est pour régler la question du péché. Est-ce que vous comprenez, frère donc, le péché ne peut plus régner sur toi, ni sur toi, mon frère, ni sur toi. Parce que non, on doit voir, on a la victoire sur le péché. Parce qu'il est mort pour ça, mon frère. C'est pourquoi que Satan a été dépouillé et vaincu. Et puis, il nous dit qu'il est aussi ressuscité. selon les Écritures, c'est qu'il a vaincu la mort. Amen. Mais c'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Écoutez bien Frédéric, mais on nous dit, mais qui accusera les élus de Dieu okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. On nous dit, bien plus. Est-ce que vous comprenez Écoutez bien. <rire> je vais lire avec vous. Romains, hein. Romains Romain, au chapitre Amen. 8. Romains, au chapitre 8, nous lisons cela au verset, verset, verset 31. Et, et même, nous pouvons, verset 30, il dit, <rire> verset 29, il dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères, d'entre les frères, c'est ça, hein? Oui, je dois prendre la version que mon grand mon. Ah oui, Romain ici, que si vous euh, permettez, hein, juste pour que nous soyons tous à l'aise dans la lecture de la Bible, puisque si ici, j'ai lu une chose, voilà, si nous étions au verset euh, 31. Ah, non, c'est ça, là euh, oui, Pardon. 29, merci, merci beaucoup, 29, Dans Romains 8, oui, 29, il dit, il dit, il dit, dit, oui, car ceux qu'il a cru d'avant, ils ont aussi prédestinés, ah, son fils, il a plusieurs frères, bon, et ceux qu'il a prédestinés, ils ont aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, ils ont aussi justifiés, vous avez entendu J'aime ai, cela parce que, quand on arrive à cela, donc, ce qu'il a appelé, ce qu'il a donc qu il a appelé, il les a aussi justifiés. Qu'il avance, appelé et justifié. En fait, quand on nous dit cela, c'est pour ça qu'on nous dit donc je pense dans le livre des, des Romains ou des Hébreux, au chapitre 4, effectivement, qu'il nous dit, il est donc ressuscité pour notre justification. Est-ce que vous comprenez il est notre rédempteur. Donc, les prix qui nous étaient nécessaires pour que quand Dieu nous regarde, il nous voit comme... Enfin, pas comme il nous voit, sans rien. Il fallait que le prix soit payé. Les prix qui devaient être payés étaient que moi, je puisse mourir. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous comprenez quand même, non Un rapport avec le péché donc cet homme-là qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Mais maintenant, regardez la, la, la, la, la sagesse divine de Dieu et l'amour de Dieu à l'endroit de l'homme. Parce que c'est cet homme-là qui doit mourir. Alors Dieu donne maintenant aussi quoi Il met aussi la loi de la rédemption et de rachat. Oui. Lévitique chapitre 25. Toujours lui. Mais s'il a un parent rédempteur, c'est-à-dire que cet homme-là qui ne sait plus s'en sortir, effectivement, parce que pour Satan, il dit, mais comme je les ai coincés, c'est terminé. <rire> mais C'est lui qui est le sage des sages, effectivement, qui est la sagesse même. Il savait ce qu'il pouvait faire pour que, malgré la chute, que toi et moi nous puissions être parce que par nous-mêmes, on ne pouvait pas l'être. Et puis, vous connaissez bien, comme nous sommes aussi mauvais, nous le sommes jusqu'aujourd'hui. vous le savez très bien. Personne ne peut dire que je ne pense pas du mal de quelqu'un. Parce que tous les jours, on dit, la soeur, telle pense de moi, le frère, elle pense de moi. Avec ça, tu vas aller où Tu attends d'aller au ciel. Parce que si tu vas au ciel comme ça, avec cette nature que tu as, tu vas trouver quoi de l'autre côté là-bas Ce pas possible, hein? Est-ce que vous comprenez C'est pour ça qu'on doit quand même être conscient. Que gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce que toi tu es, ce que tu as fait pour moi. Parce que de ce que je suis, je ne peux même pas voir ta face. Bref, donc nous comprenons qu'il a dit, donc il faut qu'il y ait un parent rédempteur. Par rédempteur, ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un de la même nature. Est-ce que vous comprenez Alors regarde comment Dieu lui-même, non, il est bon. Il fait de sorte qu'effectivement que toi et moi, en fait, en tant qu'humains, nous puissions être ramenés dans une position que Dieu et que les diables ne puissent même pas trouver l'occasion de dire mais ça ne peut pas se faire parce que ce n'est pas possible. En fait, il va dire mais c'est quand même lui l'homme qui a péché. Tu l'as dit effectivement, donc cet homme doit mourir. Oui, Dieu l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait en fait Dieu a fait en sorte que l'homme vienne effectivement comme un homme. Parce que c'est la raison pour laquelle, je, je, je pas dedans, mais c'est la raison pour laquelle que nous avons eu à pouvoir parler ici, dit, quand Satan regardait cet homme Jésus, il avait des troubles. Parce que c'était la sagesse extraordinaire de Dieu, le divin modèle. Parce que si c'était les coordonnances, c'est impossible pour la rédemption. C'était le corps de, de Dieu. C'était impossible pour la rédemption. Oh, il fallait un homme. Or, si c'est un homme, c'est qu'il y a eu un péché. S'il y a eu un péché, c'est qu'il est quand même condamné. Ah oui, messieurs. Satan, c'est le plus rusé. Il aime, c'est le malin. Il sait. Il connaît mieux la Bible que vous. Regarde à Dieu, effectivement, tu l'as dit, c'est comme ça qu'il nous accuse. Ah oui, oui, c'est vrai cela. Vrai. Mais on va voir par quel moyen, Parce que là, j'ai coincé tout, tout était coincé. Parce que si, parce que c'est l'homme qui doit mourir. Donc, c'est pour ça que quand il sortait déjà de jardins d'Eden, la mort a commencé à frapper, vous connaissez non c'est la première fois qu'on a vu cela, il dit l'homme doit mourir et j'y tiens cela après comme ça parce que ce que lui, il voulait c'est que l'homme n'existe plus parce que c'était l'amour de Dieu de voir l'homme sur la terre. Alors il a, il, nous avons affaire à un, à un malin, à un rusé, c'est pour ça que tous ces, ces prédicateurs ils sont des rusés, des malins, et ils sont, oui c'est vrai frère et soeur. Oui mon frère c'est la vérité, c'est vrai. Le Seigneur en a parlé, il l'a dit, c'est vrai, cela et, il dormir. Dormir. Donc effectivement, là que, le pouvoir, il dit, il dit mais c'est pas possible, ça ne peut pas passer ici, c'est ce que moi, je dois régner. Et puis quand Jésus est venu, <rire> ah, bon. parce que frères et sœurs, on l'a même vu, en tant qu'homme, il pleurait, C'est celui qui était un homme 100%, Amen. Dieu ne peut pas pleurer. qu'il a pleuré ah oui, il dit, mais c'est un homme, oui. Il était 100% homme. Oh, Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même les anges n'ont pas compris. Satan, il regarde, il dit, mais qui est cet homme? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est vivant. Notre Seigneur, mon frère. C'est pourquoi Job disait je sais une chose Mon rédempteur Il est vivant Alléluia Même si mon corps était pourri Satan regardait Même si mon corps était pourri Mes yeux Et non les yeux de Job Verront mon rédempteur vivant Oh Jésus Christ L'homme de Galilée. Oh Père. Ben. Alléluia. Il est, il est le plus haut, le plus élevé, le plus glorieux. Oui, c'est ton Seigneur à toi. Mon frère et ma soeur, la Bible dit qu'il a été un nom le plus élevé, est dans les cieux et sur la terre. Tous les genoux fléchissent au nom de Jésus. Pourquoi Parce qu'il est le grand triomphateur. Oh, que son nom soit béni. Que son nom soit béni et glorifié. Oui, mon frère, oui, ma soeur. C'est ça, c'est pour ça que quand on a posé la question dans le chapitre 5, n où, les anges regardaient et disaient, mais oui, mais ici, même, même Jean a pleuré. Donc on a cherché en oh, haut. Alléluia. On ne cherchait pas un ange. On ne cherchait pas Dieu. Mais on cherchait un homme. Oh, gloire à Dieu. Parce que tout homme avait péché. C'est pour ça que Jean pleurait. Il dit c'est fini, c'est fini. Parce que si on cherchait Dieu, on avait l'espérance. Mais si on cherche l'homme, mais tout au même pécheur, tout au même menteur, où deviendrait effectivement le Rédempteur Il pleura amèrement et puis il entend la main qui fait ne pleure pas. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a <rire> Alléluia Qu'est-ce qu'il y a Les lions de la tribu d'Egypte, gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'il y a Il a vaincu il est dit Alléluia. Voici ton rédempteur. Le il n'est comme toi.